Bonjour, blockchain est une technologie qui permet d'établir la confiance entre des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices, sans passer par une instance centralisatrice. Les crypto-monnaies, comme Bitcoin ou Ethereum, sont des exemples emblématiques d'utilisation de la blockchain. Pour autant, cette technologie constitue-t-elle une révolution Grâce à ce MOOC, vous comprendrez les enjeux techniques, le fonctionnement et les potentiels des technologies blockchain. De la cryptographie à la gestion des historiques de transactions, vous allez acquérir une compréhension approfondie du protocole Bitcoin. L'équipe enseignante a développé pour vous des outils pédagogiques innovants. Vous expérimenterez de manière pratique et concrète les mécanismes de création de blocs dans une chaîne. Vous aurez alors en main toutes les clés techniques nécessaires pour vous lancer dans la création de vos propres applications blockchain.